Je suis Armand, j'ai 25 ans, et j'ai une sclérose en plaque. Au début de mon diagnostic, ça a été très dur mentalement pour trouver une vie euh, pleine. J'ai longtemps attendu que ma vie change ou redevienne comme avant, jusqu'au jour où j'ai compris que c'est moi qui devais changer. Je devais adapter mes attentes et ma façon de les obtenir retrouver une nuit euh, pleine et qui vaut la peine d'être vécue. Ce qui est sûr, c'est qu'on sous-estime la puissance euh, du mental. Sans ma maladie, je serais passé à côté de ma vie. Ça m'a permis d'aller euh, beaucoup plus loin donc, dans ce que je voulais faire. Maintenant, euh, tout ce dont j'ai rêvé, j'essaie de le réaliser.